Le FC Barcelone se déplaçait à Ceuta en Coupe du Roi, où il a fait respecter la logique. Quatre jours après sa victoire Supercoupe d'Espagne contre le Real Madrid 3-1, le FC Barcelone affrontait ce jeudi au stade Alfonso Murublad Ceuta, en huitième de finale de la Coupe du Roi face aux pensionnaires de troisième division espagnole, Xavi a fait un peu tourner son effectif, avec notamment Inaki Peña dans les buts. Doublé pour Lewandowski et malgré une entame de matchs compliqués, le Barça s'est imposé 5 à 0 grâce à deux buts inscrits juste avant et juste après la mi-temps, par Rafinha et Robert Lewandowski, puis grâce à Ansu Fati et Franck Kessy, avant que Lewandowski ne s'offre un doublé. Un match bien maîtrisé qui confirme la belle santé des Catalans. Incroyable mais vrai, le Barça veut déjà se séparer de Rafinha, qui était arrivé en Catalogne à l'été 2022 contre un joli petit chèque de 58 millions d'euros. L'ailier droit brésilien aux 16 sélections pour 5 buts s'étaient révélés dans le championnat portugais au Vitoria SC, puis au Sporting CP, avant de confirmer au Stade Rennais, puis à Leeds United. Après la Coupe du Monde décevante du Brésil au Qatar, Rafinha est rentré au Nou et a participé à 5 matchs. Deux fois titulaire et trois fois remplaçant, l'attaquant a cependant participé à tous les matchs où il a débuté sur le banc. Ses apparitions avec des minutes sur le terrain sont cruciales pour retrouver la confiance de Xavi. Il est ouvert à l'idée de jouer à d'autres postes. Nous avons parlé il y a 15 jours et ce sera important. C'était important d'être titulaire et encore plus en tant que réserviste. Il se débrouille toujours bien, il cherche de l'espace, a déclaré l'entraîneur catalan. Rafinha, grand objectif d'Arteta Arsenal qui vient de louper Mirailo Moudric parti à Chelsea, est sur les rangs et verrait d'un bon oeil l'arrivée de l'attaquant au même Ferran Torres, en manque de temps de jeu à Barcelone, a également été évoqué pour rejoindre le leader de la Première Ligue. En tous les cas, Arteta apprécie beaucoup Rafinha et pourrait travailler sur le dossier l'été prochain s'il ne parvient pas à faire venir le Brésilien à l'Emirates ce mois-ci. L'international brésilien, qui avait refusé un transfert à Chelsea et Arsenal l'été dernier pour rejoindre Barcelone, conserve une belle côte outre-manche. Il est l'un des grands objectifs de coach Arteta et en plus le joueur aime beaucoup le manager d'Arsenal. On voit Malraffini à quitter les Blaugrana seulement 6 mois après son arrivée en grande pompe, mais sait-on jamais Arsenal garde un œil sur sa situation au cas où cette dernière viendrait à se dégrader.